Et salut à tous les Australiens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois, donc ça fait la troisième que je tourne aujourd'hui. J'ai sur le deck de démarrage de Yuya, voilà tout simplement. Donc on va commencer par, euh, par voir un petit peu ce que ça donne. Donc on y va. On commence par euh, les trois beautés du jeu. J'ai bien les trois. Donc on a trois jetons hippopotames. Donc c'est génial. Ils ont mis 3 jetons Hippopotame. Après on a Interruption de Rageki. On a Bouclier Drainant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un deck celle-là. Après on a un rugissement Menaçant. Pot du vin du Temple Maudit. Explosion Chaotique. Celle-là elle est super. renaissance pendule qui est une carte euh, je crois qu'elle était sortie en, en rare maintenant elle est sortie en commune saut final pot artiste aide d'urgence pot artiste donc c'est le deck des UIA, hein. mur de l'interruption c'est c'est le feu, celle-là, ça faisait longtemps que j'ai la aussi, en française. Après, on passe aux cartes magiques. Donc, théâtre spectaculaire pot artiste. Donc, c'est basé que sur les pot artistes. Celle-là, alors là, celle-là, je suis très content de l'avoir parce que c'est euh, une carte qui me caractérise un petit peu. Monde souriant. Donc voilà. Après, on a Carnival Hippopotame. On a pioche musclé. on a un typhon d'espace mystique, toujours utile, hein le typhon. Vortex foudroyant. livre de la magie de la lune, que vous pouvez bien voir comme ça. H de fer porte-bonheur qui est une carte super intéressante, parce qu'elle augmente de 500 les points d'attaque, mais si elle est détruite, tu vous piocher une carte fardeau du puissant toujours c'est des cartes qui sont assez communes euh, cavalier de soutien qui est plutôt pas mal aussi pour les decks guerriers super carnival hippopotame encore une fois on va passer au monstre toro graphon donc 1600 2000 c'est une carte rare après on a le magicien prestigitateur pot artiste, donc c'est la carte du deck Elle a quand même 2500, 2000 Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre pot artiste Ouais, monstre pendule exclu Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte sur la sur le terrain et détruisez-la Donc c'est super Dragon à la baguette de sourcier, donc Wyrne Pourquoi ils l'ont mis, j'en sais rien Mais ça fait... Euh... ça fait pas de mal hein. rageant toujours intéressant seconde seconde dan, pot artiste hippopotame à la mode pot artiste après on a trémi bascule pot artiste Après on a un loup de guerre noir d'encre. C'est ça, noir d'encre. Après un loup de guerre géno-perverti. Canon de Foucault. Pendule. Après celle-là, elle, va... celle elle va être vraiment recherchée. On m'a déjà fait euh, une proposition d'échange. Excentrique archidémon. Donc euh, qui, euh, qui on quand j'ai ouvert le paquet on m'a demandé si je voulais les échanger, j'ai dit non parce que on avait besoin pour faire la vidéo donc celle-là je peux l'échanger éventuellement. Drago pendule aux yeux père toujours. Magicien observateur des étoiles et magicien observateur du temps. Donc ça c'est des ça c'est des communes hein. Du deck tambour potartiste. Acrobat Potartiste. Donc ça c'est une pendule 2. Voilà. Après on passe aux cartes rares. co pot Potartiste. Après Tapi Cureuil Potartiste. Et enfin Roi Ours. Pot artiste, donc je, je pense que ce deck est vraiment pas mal, mais ils auraient pu mettre au moins euh, au moins euh, une fusion, voire même euh, voire même voire euh, même une, une X6, voilà je trouve que ce deck il est plutôt pas mal pour démarrer. Après euh, faut voir un petit peu avec tout ce qu'il y a euh, comme carte pour les pot artistes.